Fait envie d'agir pour lesquels on se retrouve ce soir c'est des temps d'échange pour partager des manières de faire changer les choses autour d'une thématique et voilà d'échanger ensemble à partir de nos savoirs et de nos expériences. L'idée aujourd'hui c'est d'essayer de partager des, des petites astuces, des petits conseils euh, à mettre en place dès maintenant, à notre niveau, pour euh, une consommation plus responsable. Euh, bonjour, je m'appelle Achille, je fais partie de l'association iBoycott. Boycott. qu'est-ce que c'est C'est une association qui a pour but euh, d'informer, euh, de sensibiliser et de soutenir une consommation responsable tout en prenant compte euh, de la protection de l'environnement et de la lutte contre toutes les formes d'exclusion sociale. Bonsoir, on est Fabrice et Patrick de l'association Disco Soupe qui lutte contre le gaspillage alimentaire. On récupère en fait des fruits et des légumes disqualifiés, on les transforme avec les gens qui passent et on les offre à tous ceux qui en veulent bien. Donc je m'appelle Julie, j'ai créé le blog « Sortez ouvert qui est dédié à, au zéro déchet et à la consommation responsable euh, qui permet tout simplement euh, de proposer des alternatives de consommation pour rendre la transition vers le zéro déchet plus facile. Donc je m'appelle Caméra de l'association PicPic Environnement. On fait de l'éducation à l'environnement depuis 10 ans en Ile-de-France. On est là pour apprendre à tout, tous les publics les bons gestes dans tous les domaines. Consommation responsable, biodiversité, mobilité, alimentation, etc. Notre consommation du quotidien, c'est aussi une façon de voter avec son porte-monnaie tous les jours et réfléchir à ses modes de consommation en disant à chaque produit que l'achète, ben, « ce que je sais un peu qui l'a fait, comment, à quelles conditions, est-ce que j'en ai besoin. Que ai besoin à nous aussi de leur montrer qu'on peut atteindre ce sentiment de plénitude sans surconsommer. Une de rien, on est quand même sur la bonne voie. Il y a l'effet de groupe. on a plusieurs à faire la même chose, on se sent moins seul. En fait, la consommation responsable, c'est pas seulement pour soi, c'est aussi pour les autres et pour la planète. Il y a d'autres personnes qui sont plus sensibles au porte-monnaie et il y a d'autres personnes qui sont plus sensibles à l'environnement. Il faut adapter son discours. De toute façon, qu'est-ce que ça nous coûte d'essayer C'est pas forcément toujours facile à, à évoquer en société, parfois. En débattant, c'est pas forcément la meilleure façon de, de sensibiliser son, son entourage à la consommation responsable. Non, mais c'est vrai voilà. que là, c'est la période de Noël, donc le meilleur moyen de faire passer des messages, c'est en offrant des cadeaux responsables. Moi, cette année, je vais offrir à un membre de ma famille un meuble que j'aurais fabriqué moi-même à partir de chutes de bois. Je vais essayer de pointer du doigt... Euh, est ce que les gens font de mal, mais plutôt ce qu'ils font de bien et ce que ça leur apporte. Euh, on a également parlé de la possibilité de récupérer les semences dans nos produits bio pour pouvoir replanter nos produits. Du jour au lendemain, on peut pas être zéro déchet ou des choses comme ça, donc vraiment de faire étape par étape. Les changements, ils se font par l'expérience et du coup, qu'il faut partager les expériences. Essayer de contribuer au mieux que tu peux à, à ton cadeau de Noël pour ta famille et planter des petites graines surtout à ton entourage pour, euh, bah, pour déployer une forêt. Euh... <rire> Une forêt riche en consommation. Responsable.